Bonjour. Bon, déjà faut savoir que cette vidéo n'était pas du tout prévue pour la chaîne j'avais juste filmé une soirée comme ça pour un délire entre amis. La vidéo prévue pour cette semaine a tout simplement été ratée mal enregistrée par le logiciel et je pouvais pas la recommencer sinon on n'allait pas être naturel dans le jeu. On le fera sûrement plus tard. Du coup c'est une vidéo un peu plus courte qui reste drôle et agréable à regarder mais qui n'était pas prévue de base pour la chaîne. J'avais pas moyen de tourner d'autres vidéos tout simplement parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont en vacances donc on peut pas faire tout les jeux où on est nombreux. J'avais déjà fait un jeu solo la semaine juste avant et en plus de ça, j'ai un travail pendant tout le mois qui me permet de gagner de l'argent pour pouvoir me payer une caméra pour plus tard vous faire des vraies vidéos IRL parce qu'on a eu comme projet d'en faire pour plus tard. Et voilà, une caméra ça coûte cher du coup je peux pas juste attendre mon anniversaire Noël et des trucs comme ça. Je suis obligé de taffer pour pouvoir gagner de l'argent. Donc pour ce qui est de la vidéo, ça va être une vidéo de gambling. Donc c'est pas moi qui mets l'argent mais c'est Ice Lucky. Dans le site il s'appelle Lucky Luke et vous le connaissait avec son avatar vert. Il a tout simplement misé de l'argent parce que les skins CS étaient en train de perdre énormément en valeur, du coup il a revendu son inventaire afin de peut-être faire du bénéfice avec. Sinon on n'aurait jamais joué à ce jeu d'argent. On vous incite pas du tout à jouer au jeu d'argent, vous allez voir que nous on le pousse un peu, mais c'est vraiment pour rire et il le sait, on est tous des potes, on est content quand il gagne, on est triste quand il perd, là ça nous fait rire mais c'est parce que c'était vraiment une soirée où on délirait entre nous. Sur ce j'espère que vous avez kiffé la vidéo et gros bisous sur vous Une fois que tu seras à la rue, que tu auras tout dépensé J'aurai plus vous... de maison, que j'aurai plus de télé, j'aurai plus rien <rire> T'auras plus rien Tu vas dépenser combien ce soir là 50 dollars 50 dollars gros On n'a pas d'argent, on n'est pas les gros youtubeurs Et toi tu dépenses 50 balles Ouais mais lui c'est un grand youtubeur lui Le mec il a mis 2,25, il est pas, il a pas encore cash out Mais il a, il a pas cash out Ah parce que c'est toi qui ouais. décide quand tu retires Ouais ah. mais du 1 dollar, allez 1 dollar Ah si je te vois, ouais. c'est bon Le kill, le kill Allez attends Ah on va, on va mettre 1,50$. Ça porte bonheur le 50 centimes. Moi je te dis tu le retires direct à 2. D'ici si ça va hyper loin il va m'insulter. On fait un 3, on fait un 3, on fait un 3. 3, 3, 3 ça passe. Ok. Voilà, les oh t'as dû m'écouter. Les 50€ euros, ils vont partir à une vitesse, gros. Et 8,30€ je vous droit à 2. Ouais, et ce coup-ci par contre ça va monter à 4. Hein. Je suis désolé de te le dire, mais je suis 2,20€. Retire à 3, retire à 3. Retire maintenant. Oui ouais. Allez, Et je t'ai dit, dit ça montait à, à 4, 4 que tu vas voir. Allez, je suis trop chaud. Ouais, tu Et regarde ouais, ça, ça monte. 5, 6. 6, mais ça a monté à 10. <rire> ah, déjà 13, 13, oh, what the fuck. 3, Il a mis 3 3 fois 3. 3, 3, 3 fois euros pour le his lucky qui va devenir pauvre. 3 x 3 Moi, allez. moi, moi je pense que ça, ça va s'arrêter à 2 monte, ça monte, ça Tu t'arrêtes vraiment à 3 par contre tu vas pas plus loin. Et oui oui oh, oh. Nice <rire> Allez <Yes, yes. rire> et, et, J'annonce hein, ça monte à 20. <rire> ça, mou, ça monte à 100, <rire> j'annonce. Non ça monte à 13. Oh, Nous, Paris, exact. mais pas trop, tu vois. <rire> <rire> Paris à l'oral. Ah, ah bah c'est. Ah, J'étais plus proche. Allez. 20 T'as perdu Moi, le masque Après, ah, pas celui-là, mais genre quand il y a plusieurs qui sont de la merde d'affilée, tu nous sors l'artillerie lourde. Genre 10. Ah ouais, ouais, genre carrément. 10. Carrément. <rire> la Là, tu mets 4 x 4. 4 x oh, 4. Ça, ça c'est pas le bon il, jeu. Tu il mets a pas, pas mis 10. Hein. Euh, mets 10. 4 x 4, 2. <rire> Non, yes, <rire> yes, ça, va ça va ça va être oh, 3.99. Non. <rire> grand le saut. Mais là par contre, il faut que tu mettes 10 pour te refaire. 865. 865. 8. Bon, on fait pas pour l'instant. Allez. Les <rire> ok, ok, ok, ok, je fais du 10, je fais du 10. Ouais ah, d'accord. Hein. Mais oui mais parce que ça portait Après, pas bonheur oh, en fait de pas mettre 10 autant. Fois deux, 10 x 2, 10 x 3. Ouais stop toi, stop toi gros, stop toi Mec, à 3 t'arrêtes obligatoirement. Oh, oui le Oh 39 balles oh. <rire> Cap <rire> Ça <rire> va porté ouais, à 15. Ça c'est du S le qui ça S le qui t'aurait pu faire 50 <rire> Ok, ça va partir en couille hein. Ok <rire> 7 dollars, 7 dollars sur rouge 7 dollars sur 7 dollars sur rouge Rouge Oui Et 14 bah, Du coup ah. il fait x2 Mais mets mais une grosse somme mmh. Non non, t'es sûr Oui oui je suis sûr de moi là. Et sur, et sur quelle couleur noir. noir Noir, noir. Allez noir. Il, il a 12. mis 12 balles Oh oui Oui Je t'avais dit je l'ai ki Je l'ai dit, j'ai un oui. don et il, a, il a gagné combien du coup il, non, a fait, il a fait 12 x 2 Mais mais Je 10 sur le rouge, moi je te le dis. Je mets 8 sur le noir. Je suis désolé. Putain, il a un cheat, il a un cheat. Non, j'entends je plus rien. J'entends plus rien de ce que vous dites. ah bah T'aurais dû m'écouter, t'aurais dû m'écouter. T'aurais dû m'écouter. Ça fait quoi d'être pauvre 12 12 sur. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh j'ai envie de mettre sur le noir mais j'ai envie de mettre sur le rouge. Ok. La sur le noir C'est le fou, c'est le fou, C'est le fou C'est all-in, c'est un all-in le fou, le fou C'est un malade Il a mis 21 Il a mis quoi Il a mis 21 Allez, allez. Salut à tous, moi c'est Ice Lucky refais le fou, refais le fou 14, 14 dollars, 14 dollars Boum Il a trop de chance oui. Il a trop de chance, moi oui. c'est le genre de truc, ça m'arrive, je perds tout direct Ça me vénère, t'as intérêt à nous payer des gros jeux Déjà je mets 7$ 39 oh Il va gagner, je suis sûr il va gagner le x 14 le... Sur le Il a mis, il a mis oh là 30 là. sur le rouge Et il a mis 30 oh. sur le rouge Mon dieu C'est le vert, c'est le vert, non C'est le noir Ok j'ai encore 20$, j'ai encore 20$ Ah oh. c'est rouge oh. 15 et 23 putain laïe J'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus, plus rien Le vert, le vert Ah mais non Olivier. Père de tout! <rire> Votre action, monsieur Isleki. <rire> Il a trop l'habitude d'avoir de la chance, ce mec. Vas-y, essaye. Tu t'arrêtes là pour aujourd'hui, Isleki, ou tu continues ouais. le désastre? Je crois qu'il est dans sa chambre en train de casser des trucs. Tous les noirs ont qui sont le moral. Tombés. Elle est drôle ta phrase. J'ai <rire> plus rien. Ok, bon bah fin de la vidéo. Est-ce <rire> le qui dépouillé mmh.